Wesh wesh les amis, bah, aujourd'hui euh, je vais vous parler d'une très bonne blague de Jean-Pierre Pernaut. Alors comme ça vous voyez pas trop, hein, parce qu'il y a plus marrant dans la vie, mais en fait si, vous connaissez cette blague. C'est une blague qui commence par un JT de proximité. Le parquet de Chêne vient d'y fêter ses deux ans et il sera sans doute encore foulé par bien des générations futures. Un JT euh, qui va nous parler des toits en pierre du haut-buguet, euh, du clocher comtois carré et très joli, et puis euh, qui nous parle des bougainvilliers en fleurs, de la fête du citron de Menton, et puis euh, la chute la Bourse de Paris, tenez-vous bien, elle dégringole moins 1,5% alors qu'il est à 4958 points. Et euh, Berno, arrête pas de nous le répéter. Pourquoi est-ce qu'il nous répète la Bourse après avoir construit un journal de proximité Comme ça, ça paraît étonnant. Donc on va se dire à qui il parle, à qui s'intéresse cette information Donc euh, peut-être euh, les petits porteurs d'actions, les petits actionnaires mais alors eux, bah, c'est pas sûr que ça fonctionne parce que les petits actionnaires, ils ont que quelques actions dans quelques entreprises précises et donc ils sont intéressés par les cours et les prix de chacune de ces entreprises, mais pas tellement par le cours moyen et agrégé qu'est le CAC 40 parce que, bah, comme vous et moi, ce qui nous intéresse, c'est la météo qui fait chez nous et pas du tout la météo moyenne en France. On n'en a rien à foutre qu'en France, je sais pas, il y ait 40% d'humidité ou, ou le niveau 4 du V en moyenne et d'ensoleillement. On n'est pas intéressé par la météo moyenne. On veut des infos précises. Donc les petits actionnaires euh, qui pourraient écouter Pernaud bah, s'en foutent de cette info. Donc c'est con pour un JT. Donc si c'est pas eux, c'est qui bah, c'est peut-être euh, bah, des grandes institutions euh, financières, euh, des fonds d'investissement ou des grandes banques. Et elles, peut-être, euh, elles pourraient être intéressées par, euh, bah, par des comparaisons entre euh, bah, quel marché est plus intéressant, euh, euh, Paris, euh, Francfort, New York, euh, et donc euh, par des indices agrégés. Mais en fait, euh, même elles, pas tant que ça, parce qu'elles sont déjà sur toutes ces places financières et euh, elles sont intéressées par l'évolution précise, rapide, de chacune des valeurs qu'elles possèdent. Elles s'en foutent aussi de la valeur agrégée. Donc à quoi peut bien servir cette litanie en fin de, en fin de journal, la bourse, la bourse, la bourse Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça si ce n'est pas une info ben, on peut être amené à penser que si Pernaud nous fait cette blague et nous balance cette litanie euh, sur la bourse, c'est qu'il veut nous mettre la bourse dans la tête. Parce que qu'en 88, il a été nommé en, en février 88, Pernaut, euh, ben, la, la, la bourse de Paris venait de naître. Le CAC 40, il est, né, euh, il est né le 31 décembre 87, donc du coup il avait quelques mois. Et la bourse n'avait pas encore la prise qu'elle a sur nos vies. Il n'y avait pas encore euh, de fonds de pension américains qui ont fait virer des PDG euh, comme chez Kodak ou AOL. Il n'y avait pas encore euh, bah, des places financières ou des méchants marchés financiers qui euh, ont mis à genoux euh, la Grèce, Chypre et en ce moment toutes les économies européennes. Donc il n'y avait pas tout ça. Donc on avait tout à construire dans le, notre rapport à la bourse. Et euh, j'ai l'impression que le petit coquin, le, le petit blagueur Pernaud, bah, c'était un peu un, un, un petit guéluron pour son patron. Il faisait le VRP de cette nouvelle institution qui était amené à, à prendre de plus en plus de pouvoir, à grignoter du pouvoir sur nos vies. Et il faisait le VRP un peu trublion de, bah de la bourse et des patrons en général. Donc euh, sûrement, euh, si Pernaud est un farceur euh, qui nous répète « bourse, bourse, bourse » à longueur de, de journée, bah, c'est qu'il veut faire plaisir à Martin, son patron chéri. Hein. Ça fait quand même 27 ans qu'il le fait croquer. Bah, J'espère que ça vous a intéressé et qu'on se reverra bientôt, les amis. À bientôt